Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la de l'Académie On veut gagner On va tous montrer qui on est ensemble On est yu GX nouvelle génération Et salut à tous ces Australiens c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur projet Ignis Voilà où on va faire des puzzles Alors qu'est-ce que c'est eh ben, on va prendre, bien sûr, on ne, verra pas, euh... on ne verra pas la carte parce que je suis ne euh... suis pas connecté à internet. Donc, on me dit on me dit qu'il faut que j'aime si 1700 points de vie à l'adversaire. Donc là, j'ai un monstre à 1700 et là, j'ai un monstre à 900. Donc, ça, c'est facile. On va prendre le monstre à 1700. Ensuite on va passer aux deux. Voilà, il faut détruire une carte magique ou une carte piège. Voilà. Donc ça c'est. Je, je pense que c'est typhon d'espace mystique. On va détruire cette carte effectivement. Voilà donc c'est des, des petits tutos qui, qui vous permettent de... de.. Summon High Level Monster D'accord En Battle phase. Voilà C'est des petits tutos qui, qui peuvent être bien intéressants C'est en, en Duel Link Donc je fais ça pour m'occuper Là, c'est un monstre niveau 7. Donc on va faire euh change la position d'attaque en mode en mode défense. Okay. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas c'est pas extraordinairement difficile. Right the target attaque. D'accord, ok. Donc on va attaquer celui à 1700. Ensuite, on va attaquer. C'est très très facile. Voilà. Alors là j'ai un... Oui, spell. Donc c'est plutôt... C'est plutôt... Facile. Voilà. On va se faire un petit... Euh... Some Spell Power Up. Alors ça c'est... Euh... Ah la bannière du courage. Quand je passe en Battle Phase. Ça augmente de 200... L'attaque de mon monstre. Il faut que ce soit un monstre de type guerrier. Non C'est quoi Tra tranche d'homme. Non. Trap-card. Ok. D'accord, ok. Donc j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, je suis pas. On va recommencer je pensais que c'était une petite carte pour... Euh, voilà j'ai oublié de lire j'ai oublié de lire les, euh, les faits de la, de la carte donc euh, c'est tout à mon déshonneur Ouf. Donc mes suppositions étaient bonnes. Vous voyez, dans, dans Yu-Gi-Oh, il faut un maximum de, de stra stratégie. Voilà, donc le deck héros de la... Héro des éléments est très facile à faire. Vous avez pu voir euh, comment c'était. Donc là, il faut que je gagne en un seul tour. Et je ne sais pas ce que j'ai. Donc là, Inata Fire Charmed, Book of Tayu et Inari Fire. Non, alors, j'aurais dû garder le Book of Tayu pour plus tard, donc on va voir, sachant qu'il a un monstre à 3000, un monstre, une carte magique, Donc je peux pas quiver ça Donc euh, voilà, cela. là va arrêter parce que je peux pas le faire. Bon, il faut terminer en un tour. Oui Donc là, c'est le gardien Goyo. Donc on va essayer. Il faut que. Mmh, y ah non, qu il faut que il n'y ait pas de Minecraft 2. Ah non, c'est à la fin qu'il faut que. C'est à la fin, oui, voilà, c'est à la fin qu'il faut que j'utilise le. Là ça me pose un souci. Ou alors ah voilà, j'ai trouvé. Vous voyez, c'est à force de réfléchir. Même si ça va pas en ce moment, je réfléchis et j'arrive à trouver des solutions. Presque. Qu'est-ce que j'ai là une carte super, merci. Wow. Ah non. Donc celle-là, celle-là, j'arriverai pas à le faire aussi. Ça, ça devient de plus en plus complexe donc on sait que mmh. Non, il aurait fallu prendre le Magicien des Ténèbres. Voilà, donc on va essayer de gagner en un seul tour. Donc là, on a Magic Roid. Activé Illusion Magique, Chaos Form, Dark Magicien. Illusion Magique. Ok. Dark magicien, illusion magique, chaos forme, illusion magique. Donc, celle-là aussi, j'arriverai pas à la faire. C'est un duel link, donc c'est un peu dur. Et oui, je suis pas. On va essayer de faire. Euh... un deck héros. Ah oui, mais il a deux monstres de niveau 10. Ça... Ah, alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai. Fusion Recover, Héros Stratos et mantar Soldiers. Qu'est-ce qu'on a Elemental Hero Bubble Man. Donc on va perdre avec Panache. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait trouver sur Inis Pro. Après on va faire Exit, voilà on va faire, donc vous pouvez voir des euh, puzzles différents. Hein excuse moi entrée donc du link, euh, championing, cover top, euh... Voilà, tout ce que vous pouvez aider, vous aider à faire sur vos projets init et nos pros. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Alors, on va faire les choses bien. Voilà, on va faire les choses bien. Voilà. Tac. On va agrandir. Là, voilà. Voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée, Voilà, une bonne soirée si vous voyez cette vidéo à en retard. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la Team Astral New York. Allez, ciao tout le monde